J'inspire et je J'ai toujours adoré me baigner dans l'eau froide. En même temps, quand on vit en Bretagne, on n'a pas trop le choix que de se baigner dans une eau qui est rarement supérieure à 18 degrés Celsius en été. Donc, c'est pas très chaud. Dans cette vidéo, je ne suis pas en Bretagne, mais à 600 km plus au nord, dans le pays du trèfle et de la Guinness, l'Irlande. Mais ne vous inquiétez pas, nous reviendrons très vite en Bretagne pour questionner Vincent Brigand, qui est ostéopathe et qui vient de suivre la certification d'instructeur de la célèbre méthode Wim Hof. À A Galway, chaque jour, des dizaines de personnes viennent se baigner à un endroit qui est devenu très populaire, Black Rock. C'est en voyant la ferveur des Irlandais que je me suis dit que moi aussi j'irai me baigner. On est donc début novembre, l'eau est à 13 degrés et pour ma première baignade de l'hiver, je reste seulement 2 minutes. Pendant un mois et demi, je me baigne une à quatre fois par semaine. Ça me fait beaucoup de bien. J'ai ce rush de bonnes ondes après mes baignades. Le soir, je dors très bien. Et en plus, je rencontre des personnes du groupe Galway Deepers. Et on se baigne tous ensemble, qu'il pleuve ou qu'il vente. Il y a même un événement à chaque pleine lune où des centaines de personnes se baignent de nuit et hurlent à la lune. Parce que dans tous les cas, quand on est dans l'eau, on crie. Donc autant hurler Bref, une journée pendant laquelle je me baigne est une bonne journée. Je me sens très bien. Je vois comme shooter à l'eau de mer. Mi-décembre avant mon départ, je fais une dernière baignade. Cette fois-ci, la mer est à 5 degrés et on est resté 1 minute 30. Comme vous pouvez le voir, en Irlande et depuis toujours, je ne fais pas grand-chose de ce rush d'adrénaline à part l'évacuer. Et c'est cool Mais Vincent Brigand va nous expliquer comment potentialiser nos bains en eau froide pour avoir des bienfaits assez incroyables. Dans un premier temps, je voudrais savoir ce qu'il se passe lorsque l'on est immergé dans l'eau froide. Directement, quand on s'immerge dans l'eau froide, on va avoir une réaction du système nerveux sympathique hein, qui va tout de suite détecter ben, une agression. Le froid est ressenti comme une agression par le corps. Donc euh, forcément, on, a, on va être en état de vigilance. Et euh, dans le corps, on a, on a plusieurs systèmes nerveux. Dans un qui s'appelle le système nerveux autonome, qui se compose en deux, deux systèmes nerveux. Il y a le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Donc, le système nerveux sympathique, on appelle ça euh, système nerveux euh, fight and flight. C'est-à-dire que soit on se bagarre, soit on fuit, mais dans tous les cas, il euh, y a une réaction du corps. Euh, L'autre système nerveux, qui est le système parasympathique, euh, c'est le système de relâchement et de récupération. Donc ça va être la digestion, euh, tout ce qui amène finalement à, à la récupération et à la régénération du corps. Et euh, donc quand on rentre dans l'eau froide, on va avoir... Euh, toute une cascade un petit peu neurologique et biochimique qui va faire qu'on va avoir une montée d'adrénaline et de noradrénaline très puissante pour mettre finalement le corps en mode de défense. La première chose qui va se passer c'est qu'on va d'abord avoir une phase d'adaptation plus modérée, c'est-à-dire d'abord on va avoir une petite, des petits tremblements et puis après on va dire une petite vasoconstriction assez légère. Et puis à partir du moment où la température corporelle elle va commencer vraiment à descendre, c'est à ce moment-là qu'on va avoir vraiment, vraiment ce, cette activation du système nerveux sympathique à, à plus grande euh, envergure, avec euh, un, un rush d'adrénaline. Ce rush d'adrénaline-là, bah, il va faire chuter euh, la température corporelle, et puis on va avoir euh, une augmentation du, du rythme cardiaque, une augmentation de la fréquence respiratoire, Et, euh, une vasoconstriction, ce qui explique la, la, la baisse de température, alors j'ai dit corporelle, c'est plutôt la peau qui, qui pèse en température. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des vasoconstrictions qui vont protéger déjà les, euh, les organes vitaux, donc tout le sang va refluer vers le, vers le corps. C'est comme si en fait, finalement, euh, tout le sang chaud se concentrer sur les organes vitaux, le foie, le cœur, les poumons, le cerveau. Et tout ce qui est périphérique, finalement, on va se mettre un petit peu en mode de veille, en sous-régime, pour que finalement, toute l'énergie, toute la chaleur soit conservée sur le, dans, le, dans le corps si on reste calme et que la respiration on arrive à la contrôler ce qui va se passer c'est qu'on va potentialiser ce rush d'adrénaline et on va pouvoir reprendre un petit peu le dessus sur sur ça donc là on va rentrer sur des phases de thermogénèse on va faire remonter la température à nouveau dans, dans le corps par différents leviers hein, qui sont des tremblements qui sont des, des activations de, de, de graisse brune au niveau des muscles intercostaux et à partir du moment où la température corporelle va pouvoir se stabiliser et remonter un petit peu au niveau du l'axe principal du corps et bien effectivement si on est détendu on va pouvoir créer finalement après cette vasodilatation qui fait que la chaleur va revenir un petit peu sur les extrémités et on au moins maintenir voire réaugmenter la température de la peau au euh, niveau des membres. Euh, si par contre euh, le stress il est un petit peu trop euh, fort par rapport à cette capacité là ou si on négocie mal cette euh, cette montée d'adrénaline, ben là euh, faut juste euh, compter sur son <rire> sa capacité d'isolation qui elle elle est générée plus par euh, des graisses blanches et puis par euh, des tremblements un peu plus forts mais moins bien contrôlés quoi. Quand on arrive sur la troisième euh, Finalement, troisième étape, c'est jamais, jamais bon en fait. Il faut rester plutôt sur les deux premières qui sont bien, parce que c'est sur celle-là qu'on va travailler en général dans l'exposition au froid. Après, une fois qu'on est sur plutôt de la résistance passive, on va travailler le mental, on va travailler plein de choses, mais on va pas travailler vraiment sur, sur les leviers qui sont intéressants dans l'exposition au froid, et donc la baignade en verre froide ou en pain de glace. quoi. On parle d'eau froide, mais finalement, à partir de quelle température est-ce qu'on peut considérer qu'une eau est froide Est-ce que c'est subjectif ou objectif il y a une étude qui a été menée c'est en 2018 euh, à l'université de, de Wayne euh, dans le Michigan, ils ont carrément créé une combinaison pour euh, Vimeuf par rapport à ça pour pouvoir euh, voir si c'était finalement euh, lui ou les autres personnes qui euh, résistaient plus ou moins à la température donc ça répond un peu à, à la question donc en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils euh, ont mis une combinaison et puis dedans ils ont passé euh, de l'eau à différentes températures, donc forcément à température c'était une température plutôt neutre et puis une température plutôt froide donc l'idée c'était de voir un petit peu la réaction de, de, de la personne, de la peau enfin euh, de variations variation de température sur la peau euh, qu'est-ce que ça faisait en fait ils se sont rendus compte que euh, en fonction de la température qui te mesure au niveau de la peau on avait euh, une réaction euh, du système nerveux euh, sympathique euh, soit à partir de 18 degrés 18 degrés ressentis sur la peau on a une réaction euh, du système nerveux végétatif qui va activer toute la cascade dont, dont qu'on a décrit tout à l'heure avec euh, une augmentation de l'adrénaline du coup ça c'est intéressant parce que ils ont observé finalement que Vimoff il était comme les autres s'il faisait pas de technique préparatoire donc euh, respiratoire ou même de visualisation bah, finalement il avait les mêmes réactions euh, de, de diminution de température euh, euh, de la peau et puis même un euh, intrasseignement quoi donc après ils ont fait varier euh, les paramètres et euh, ils ont demandé à Vimov de, de faire ses techniques de préparation euh, respiratoire et là ils ont observé d'autres choses qui étaient assez intéressantes ils ont observé que Vimov déjà il descendait sa température de, de peau directement à 34 degrés en faisant cette technique de super ventilation et en fait quand on fait ça on prépare son corps à aller euh, déjà euh, plus facilement dans l'eau quoi est-ce qu'on va augmenter l'adrénaline en amont et puis on va préparer le système nerveux à une agression enfin, Tout le monde réagit plus ou moins pareil à la température. Les capteurs ils sont étalonnés on va dire du coup à 18 degrés, mais finalement, qu'est-ce qu qu'on va en faire de ces 18 degrés Est-ce que votre système nerveux il est capable de réagir bien ou pas bien et de réguler ça donc finalement, euh, la température en soi est un facteur qui peut être considéré comme constant en termes de stimuli, mais euh, la réaction est fonction de chacun, parce que chacun a une euh, flexibilité du système nerveux, ou euh, une, une efficacité d'action de, de son propre système nerveux. Du coup, c'est pour ça que c'est une technique qui est assez intéressante, parce que c'est une technique d'entraînement qu'il faut appliquer, discipliner, le faire régulièrement pour, euh, pour euh, s'immuniser contre euh, un éventuel stress, que ce soit physique ou mental. Quels sont les effets à court terme sur le corps et sur la santé mentale de l'immersion en eau froide. On sait que déjà, euh, bon, il y a eu quelques études qui ont été menées aussi, ils avaient testé entre 30 secondes d'exposition, 60 et 90 secondes, en fait finalement euh, 30 secondes d'exposition au froid, déjà ça, ça vous amène à un pic d'adrénaline, donc en fait il euh, n'y a, a pas besoin de, de rester euh, faire des records, le plus important finalement c'est de, si on veut euh, avoir ce pic d'adrénaline, c'est de rester minimum 30 secondes et de rester calme et souvent à partir de là, entre 30 secondes et puis 90 secondes, on va avoir ce pic d'adrénaline et c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait, on va avoir euh, aussi un pic de dopamine, quand je dis pic d'adrénaline sur les études, euh, 30 secondes d'exposition sur de l'eau froide, on peut être à 500% d'augmentation d'adrénaline donc ça équivaut à, à, à l'élastique et euh, en termes de, de bienfaits sur, sur l'humeur, c'est qu'on a un pic à 230% je crois de dopamine parce que la dopamine c'est l'hormone du, du plaisir, du bien-être, mais immédiat quoi donc là c'est pour ça que la plupart des gens, ils ont cette sensation de, de plaisir, d'être de, content, d'être euphorique euh, après un bain en fait. Et après c'est là où il faut faire attention, c'est après, c'est toujours pareil quand on a un pic, il y a toujours une chute. Et c'est pour ça qu'il faut réussir à la, à, la, à la convertir en quelque chose de positif en faisant très attention à ce qu'on fait après, et comment on va négocier ce virage-là tout ça pour que ce soit finalement positif sur du long terme. Je pense que quand on fait l'exposition au froid, il faut s'écouter déjà soi-même, être vraiment euh, humble par rapport à la nature et bien comprendre euh, comment ça fonctionne pour éviter d'avoir, euh, on appelle ça parfois des afterdrops. C'est quand on n'arrive plus trop à se réchauffer et puis sinon, si bien on ne peut plus sortir de l'eau. Donc il euh, y a ce genre de choses. Parfois, euh, voilà, quand le froid commence à pénétrer euh, vraiment dans le corps et qu'on euh, n'a pas été assez vigilant, ça peut, ça, ça peut aller assez vite. Et c'est pour ça qu'il faut le faire en, en suivant des, des règles bien strictes pour. Euh, être sûr d'atteindre ses objectifs de santé, de performance et en toute sécurité. Voilà. Avant de continuer, j'en profite pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des effets à moyen et à long terme de l'immersion en eau froide Alors, je vais te dire oui, parce que finalement, effectivement, on a des effets à court terme qu'il faut convertir pour avoir vraiment une implémentation de, de, de tout ça, pour changer un petit peu euh, d'habitude au système nerveux. Il faut réussir quand même à s'exposer euh, une soixantaine de jours euh, quotidiennement, euh, sans, sans, sans impasse. Les 20 premiers jours vont être les plus durs. Après, on peut s'exposer, on n'est pas obligé de s'exposer à une douche à, ou à un bain à 1 degré. Hein, mais déjà, à partir de 18 degrés, le corps ressent le froid. À partir de 30 secondes, le, on a des effets. Donc ça peut être assez bref, mais il faut effectivement passer le cap des 3 mois... Euh, pour sentir des effets euh, à long terme et les effets à long terme ben, ça va être effectivement euh, c'est ça qui est un peu euh, un peu incroyable parce que finalement euh, ça joue sur la plupart du système les systèmes du corps quoi, un peu le système immunitaire ces systèmes de thermorégulation ces systèmes nerveux ces systèmes cardiovasculaires et, et, et tous les tous les effets collatéraux en fait donc voilà euh, ouais, on a des effets qui sont qui vont être bénéfiques ben, par exemple la sèche déjà les gens qui ont parfois du mal à finalement perdre du poids ben, ça peut les aider dans le sens où effectivement ils vont, vont activer la, la thermorégulation taper un peu dans les graisses, ils vont ils vont activer, euh, on, peut activer le, on va stimuler le système immunitaire, on va avoir une augmentation de la leucocytose, on va avoir un peu plus de, de globules blancs, euh, donc ça permet d'avoir une immunité euh, un peu plus un peu plus béton. Alors c'est vrai que pendant de la période du Covid euh, avant le Covid on parlait de Vimov mais euh, c'était un peu dans un quelque chose un peu officieux un, pour c'était plus les pour les, les aficionados du du bain froid et puis avec la période du confinement bah forcément les gens ils ont cherché à renforcer leur santé et ils ont vu, tiens, tiens, l'exposition au froid dans la glace, dans la mer, ça va permettre d'avoir une meilleure immunité, et donc il y a énormément de gens qui sont intéressés, et tant mieux parce que c'est vrai que c'est euh, une approche qui, qui est naturelle qui coûte pas cher et qui demande juste effectivement euh, l'engagement personnel donc euh, pour moi ça rentre dans, dans les critères de ce que je veux proposer euh, à l'avenir, euh, effectivement euh, dans, dans mon centre, voilà, donc il euh, y a ça et puis après au niveau cardiovasculaire forcément on va faire de la gymnastique avec le système car car cardiaque et euh, les artères, le systèmes système art V2. Donc euh, ça, c'est top. Quels sont les effets de l'exposition à l'eau froide pour les personnes ayant des douleurs chroniques ou des pathologies Je m'appuie pas mal sur, les, sur la science par rapport à Vimov parce que c'est vrai que c'est intéressant d'avoir une approche qui, à la base, est empirique et puis qui, finalement, est de plus en plus validée par les sciences. Donc, euh, il y a eu une étude sur les, les gens qui avaient euh, la spondylarthrite spondy spondy spondy ankylosante, la SPA. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des, des biomarqueurs euh, assez simple pour, pour tester finalement ces euh, techniques de respiration, ces techniques d'exposition au froid et de voir s'il y avait une variation de ces biomarqueurs euh, de l'inflammation euh, donc ça peut être la, les protéines C euh, kinase hein, qui, qui sont des marqueurs de l'inflammation et euh, en fait ils ont observé que quand on pratique la, la méthode Wim on a euh, une baisse de, de, de ces protéines là et, euh, et du coup on peut, en, on peut en déduire finalement vu que cliniquement les gens ils allaient mieux aussi qu'on peut avoir un effet sur de l'inflammation, sur de l'inflammation euh, chronique. Sur l'inflammation aiguë, ils en sont sûrs. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on peut, a priori, euh, améliorer euh, l'inflammation aiguë. Et l'inflammation chronique aussi, c'est en cours, euh, ils sont de plus en plus en train de faire d'études. On peut avoir une amélioration, de, de tout cas des symptômes. Après, euh, vu que c'est des études qui sont récentes, qui demandent à être euh, davantage euh, randomisées, enfin euh, voilà, ça demande encore euh, davantage de, de, de recherche. On peut juste soumettre l'idée qu'effectivement, il y, y a un effet en tout cas, c'est certain. Donc moi, c'est aussi pour ça que je veux proposer ça aux gens qui ont, qui ont ce genre de symptômes. Euh, à la base, moi, c'était pour ça que j'avais de l'inflammation au niveau articulaire. C'est pour ça que je me suis mis à faire euh, d'abord de la baignade en mer. Et puis après, vu que euh, je trouvais que il y avait des effets positifs mais parfois négatifs, je me suis vraiment documenté, je suis tombé sur la méthode Wim et ça m'a permis finalement d'avoir euh, un protocole et euh, de vraiment euh, avoir des résultats euh, beaucoup plus probants avec sans effets secondaires Par exemple de coupler la, des techniques de respiration en amont ou, et en parallèle de l'exposition au froid, ça fait partie des trois piliers de la méthode Wim Hof. C'est baignade, bah, c'est exposition au froid, respiration et mindset, c'est engagement. Et les trois sont vraiment intimement liés quoi. Une belle, une belle promesse pour. Euh, je pense une belle promesse pour les gens qui ont des douleurs chroniques. Euh. Quels seraient tes conseils pour avoir une pratique saine euh, Première chose, euh, c'est de s'écouter. C'est-à-dire que si on n'est si on le sent pas, même si on en a envie, faut, faut pas forcément le faire. D'accord Ou si on le fait. Faut pas hésiter à le faire de manière brève parce que il euh, n'y a pas besoin de rester longtemps pour avoir des effets positifs. Ça, la première chose, c'est toujours être dans une des conditions favorables quand on, on va en, en bain froid et, et en mer. Deuxième conseil, je pense que pour avoir une bonne une pratique confortable, je pense que c'est bien d'être euh, introduit et guidé par des gens qui le font déjà. Ça pour moi, je pense que c'est hyper important. C'est quand même mieux d'avoir des conseils avisés, d'être encadré parce que quand on on vit vraiment une véritable exposition au froid. Quand on va dans de la glace, par exemple, C'est pas quelque chose que je conseille de faire tout seul. Troisième conseil, il faut le faire pour, euh, pour une bonne raison. On ne va pas s'exposer au froid... Euh une raison qui, qui voilà, enfin Chacun trouve euh, finalement son, son objectif, mais je pense qu'il faut que cette raison-là, elle, elle, elle résonne en vous. Voilà. Donc, parfois, il y en a, ils le font parce qu'ils ne savent pas trop encore et puis euh, finalement, au bout d'un moment, ils, ils le découvrent. Mais c'est toujours bien de savoir pourquoi on va dans l'eau euh, froide. C'est parce qu'il faut que votre système nerveux, votre cerveau, votre corps, il soit quand même aligné et que votre engagement, il soit comme total sur euh, cette approche. Avant de passer à la pratique, j'ai interviewé des personnes qui se baignent régulièrement à Galway pour essayer de mieux comprendre leur motivation. N'hésitez pas à mettre les sous-titres How do you feel Julia? I feel amazing! <laughs> the water was so clear and beautiful and I feel so, so close to nature Yeah. Oh, so that's why you go to the cold water? Mm. Okay yes. I never regret it, it's like switching myself off and on again Oh, yeah. Yeah. very interesting like reset. I love it <laughs> Thank you Julia Can you tell me why you, you go to the cold water? why do I go to the cold water? Um, I think because it does a lot for my just I don't know general well-being and mental health, it's great for the head um, and it's very grounding and it kind of brings you right to the present moment and uh, it gets very addictive so yeah, it just feels great to do it.' Uh, it's got a great community around it so yeah that's why I do it. Great. You Thank go. you very much. Okay? Yeah. <laughs> Hello, can I have your name? I don't know your name. Hi, my name is Mark. Okay, very good. Nice to meet you, Mark. <laughs> you. Um, why do you go to the cold water? Personally, myself, it's for my body. So it's great for my muscles, bones, uh, everything. It just helps with me, anyways. And uh, I find it brilliant. And it just gives me energy. So anytime I go into it, it, just it just makes me feel brilliant. I can't, can't say any more about it, really. Après la théorie, place à la pratique. Vincent m'explique la méthode. Euh, hop. Ce on va, faire on va on va mettre un plaid parce que ta température elle va, elle va descendre un petit oui. peu. Donc, tu risques d'avoir les bras le long du corps, détendus. Ça va Comme ça Voilà. Est-ce que tu es bien installé On va commencer par respirer doucement par le nez. On inspire. Ventre, intercostal, poitrine. Et on relâche. D'accord On inspire. Je fais 30 fois la respiration. Puis je bloque ma respiration poumon vide, Pendant environ 30 secondes, je reprends de l'air. 3, 2, 1. On inspire. Et on bloque pour 15 secondes. Je fais ce cycle de respiration 3 fois. Il est temps maintenant d'aller se baigner dans l'eau froide. T'as décidé pourquoi tu le faisais Allez, chat Tu rentres progressivement dans l'eau. Voilà, doucement, tu gardes le rythme sur ta respiration, tu peux venir par là, et là tu vas pouvoir tranquillement te mettre à genoux, t'inspires, et tu relâches, voilà. inspire, et tu relâches. Descends un tout petit peu encore. Voilà, inspire. Et tu relâches. Parfait. C'est super. Est-ce que tu sens un petit peu de chaleur qui arrive Ok. Ok, ce que tu peux faire, c'est te relâcher. Idéalement, c'est bien de mettre 10 secondes la tête un petit peu dans l'eau froide, le visage au moins. Que le visage, je vais prendre l'unat de tu Voilà, tu inspires, inspire, bloque et tu mets juste un peu le visage. Et on y va, Allez. Et on <rire> ah, Là, tu dois sentir la chaleur. T'as un rush d'adrénaline. Ça va Tu te sens bien tu peux un petit peu t'allonger dans l'eau, puis voir si tu peux un peu nager, d'accord J'ai pire. Je un peu Un petit peu, ouais, si tu te sens bien. Voilà, et puis tu peux revenir. Elle est bonne On garde le focus sur sa respiration. On respire calmement, on continue de respirer. Voilà, c'est hyper important de rester focalisé sur son souffle. Voilà, on inspire et on souffle. Voilà, ok. Et on va pousser et on souffle. Okay. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait très plaisir. Et moi je vous dis à dimanche prochain, bisous